Bonjour les amis astro. alors euh, aujourd'hui une petite vidéo sur euh, bien, euh, trois cratères lunaires. C'est une vidéo hommage, hein, vous l'avez deviné peut-être, euh, à la mission Apollo 11. Le 21 juillet 1969, eh bien, un homme débarquait sur la Lune en s'écriant Cette phrase, vous la connaissez tous, elle est célèbre. Elle est désormais aujourd'hui inscrite dans tous les bons livres d'histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Hein. Et bien entendu... On ne pouvait pas laisser ça comme ça, alors en se disant, bon, ben bah, voilà, des hommes ont marché sur la Lune, bah basta. Non, non, non, non. On a rebaptisé le cratère, très très proche du site d'Alunissage d'Apollo 11. Alors, Apollo 11 a allumé, euh, donc dans la mer, dans la tranquillité, au nord des fameux euh, cratères Catherine, Cyril et Théophile. Apollo 11 s'est posé à proximité des cirques, entre le cirque Sabine et le cirque s'appelle, alors j'ai noté son nom parce qu'il est compliqué à dire, c'est Moltke. Moltke. Euh, je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, bon, tant pis. Alors on a rebaptisé trois petits cratères qui se trouvent justement entre Sabine et Moltk. Alors si vous avez des vieilles cartes datant d'avant 1969, et eh bien vous pourrez euh, voir qu'il y a trois cratères secondaires de Sabine, on a Sabine E, Sabine B Sabine D. Ces trois cratères ont été rebaptisés désormais. Ils s'appellent donc Sabine E, s'appelle Armstrong. Armstrong fait à peu près 4,6 km de diamètre, c'est le plus gros. Euh, bah oui, place d'honneur à, à Monsieur Neil Armstrong qui a posé le premier pas euh, sur la Lune. Ensuite, on a euh, le cratère Sabine B pour euh, Monsieur Aldrin. Et Monsieur Colin a son cratère euh, Sabine D. Hein, donc Sabine B pour Aldrin fait 3,4 km, donc il est un petit peu plus petit. Sabine D donc Collins désormais euh, fait, fait euh, 2,4 km. Hein, donc c'est voilà, on a choisi des, des tailles euh, différentes selon euh, effectivement bien euh, l'importance historique de la personne, même s'ils ont tous les trois, franchement, hein, moi j'aurais jamais euh, pu dire il y en a un plus important qu'un autre. Ils ont tous les trois participé à la mission en tant que navigateur, en tant que technicien, même euh, ne serait-ce que mettre son... Euh, son cul dans la fusée franchement il fallait avoir les couilles hein, pour le faire armstrong a hérité du cratère le plus, le plus gros euh, 4, km. Euh, ensuite, 4 km 6 et ensuite 3 km 4 pour euh, aldrin et collins et bah, lui c'est à un petit 2 ,4 km 4 donc ce sont des cratères qui sont assez difficiles à observer alors pour ça euh, il faut effectivement choisir le bon créneau la bonne fenêtre de tir parce qu'ils sont très très difficiles à observer euh, si vous voulez observer les cratères avec la bête, hein, le 70 mm, ça va être très très très compliqué. Hein. Peut-être vous verrez Armstrong, mais pas forcément euh, Aldrin et Collins. Euh, pour ça, il vaut mieux un euh, diamètre plus important. Alors, si vous avez un réfractaire, vous pouvez essayer. Moi, je pense à, par à partir de 80-90 mm, on peut y arriver. Euh, si vous avez un newton à, à partir d'un newton 80 mm donc à 76 mm, ça commence à devenir perceptible. Vaut mieux un 114, 115, voire un 200 mm pour bien voir les choses. Bon, pour les voir, moi je vous conseille deux créneaux. Hein. Donc Avant le premier quartier, ce sera entre le premier, deuxième ou troisième jour avant le premier quartier. Si vous loupez cette fenêtre de tir, euh, vous pouvez euh, encore essayer de les voir entre le troisième, deuxième et premier jour avant le dernier quartier. D'accord Donc, je répète, pour bien être sûr qu'on se comprend bien, le premier quartier, c'est troisième, deuxième et premier jour précédent, le premier quartier, donc qui précède, donc avant. Et entre le troisième, deuxième et premier jour avant le dernier quartier. Voilà pour ces trois magnifiques petits cirques à voir entre Sabine et Molk. Voilà, voilà, les amis. Alors, euh, alors, petit bonus pour ceux qui l'attendaient je vous avais promis euh, d'observer pendant le mois d'août. Euh, la nébuleuse M27 qu'on appelle la nébuleuse d'Umbel. Euh, je vous invite aussi, bon c'est par là euh, allez voir la vidéo concernant M27 je vous avais promis de euh, l'observer à nouveau et de faire un beau dessin, je vous laisse en conclusion avec le dessin de M27 qui a été réalisé dans une très très bonnes conditions d'observation tant au niveau transparence du ciel turbulence et euh, conditions de vent. J'ai réalisé ce dessin avec un oculaire 20 mm, tout simplement. Alors gardez l'œil à l'oculaire. Il est toujours temps d'aller voir une 27 si vous ne l'avez pas fait. Et puis euh, attendez eh bien effectivement euh, le passage de la Lune pour aller rendre hommage à nos trois héros, trois pionniers franchement qui ont eu euh, euh, cette chance euh, de poser le pied sur la lune. Hein, Qu'est-ce que j'aurais bien aimé être avec eux Mais bon. Maintenant, j'ai plus qu'à aller les voir à l'oculaire. Allez, maintenant, c'est à vous, les amis. À très bientôt. Ciao